Salut à tous, donc normalement vous devriez m'entendre vachement mieux maintenant depuis que j'ai acquis ce fabuleux casque euh, Triton, donc je vais vous, vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon matériel, bon il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai récupéré ça donc d'occasion d'un ami qui s'en est séparé, c'est un psychopathe qui avait acheté ça à la base pour faire un overclock, qui en fait ça n'est servi pour faire tourner des machines virtuelles, c'est à Franchement pas forcément toujours compréhensible, mais bon, ça m'a permis de récupérer du bon matos il y a quelques années, à un prix tout à fait correct, donc je le remercie. Même si, comme vous pouvez le constater, il y a énormément 6 barrettes de 4Go de RAM, et en fait elles vont partir en garantie, pour la simple et bonne raison qu'il y en a 4 sur les 6 qui sont défectueuses. On ne dira pas pourquoi, mais bon, c'est la vie. Euh, bon, plus sérieusement, c'est un hexa en hyper-threading, donc il y a 12 threads quand on fait contrôle de tâches, c'est quand même vachement drôle. Et je me suis fait un petit overclock euh, 24-7 donc à euh, 4 GHz histoire de rester sage et que ça chauffe pas trop vu que j'ai quand même ventirad euh, donc tu as certes 12 cm mais c'est du refroidissement à air donc ça supporte pas trop trop les gros overclock. Voilà donc je vous laisse admirer un peu la belle bête euh, ça fait de la lumière et tout la nuit euh, mais bon c'est pas conçu pour faire euh, trop de tuning non plus puisque le, le boîtier est un boîtier fractal très sobre tout noir avec aucun panneau transparent. Donc voilà pour être le plus discret possible, j'aime pas trop quand ça fait du bruit et de la lumière, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà, il me reste plus qu'à regagner mon petit studio et mettre cette belle bête à l'intérieur, sachant que j'aurai sûrement des gros problèmes de RAM. Mais bon, c'est pas comme si Battlefield 4 euh, allait commencer à pointer le bout de son nez dans pas longtemps. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut, et normalement donc le, les, les choses sérieuses devraient arriver d'ici très peu de temps. Voilà, à bientôt